On a fait un petit exercice rythmique sur Desper Hangover Nexstasy. Euh, je vous le remets euh, en vidéo pour vous entraîner à la maison. Je vous rappelle qu'on est sur deux mesures euh, de quatre temps et c'est des croches, c'est une rythmique de croches. Donc dans l'absolu, il y a 8 croches par temps. On va les compter, euh, idéalement on les compte 1 et 2 et 3 et 4 et. Mais là on va les compter, on va simplifier, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour cette fois-ci. Donc ça va être 2 fois 8, une fois chaque mesure, on ne va pas compter 16, euh, 16 croches par temps. Donc là, j'ai préparé un petit métronome qui nous fait euh, les 8 croches de la mesure avec un temps accentué sur le 1. Écoutez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et par-dessus, on va placer d'abord juste le premier temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mesure, il n'y a rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rien pour la deuxième mesure. Ensuite, le 1 et le 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rien. Ensuite 1, 4, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite 1, 4, 7, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ensuite on va aller rajouter le temps suivant. Et le 5. On ne va pas faire celui qui est entre parenthèses pour l'instant. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il nous plus qu'à rajouter le dernier qui va être le 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Etc. Et ça, bon, typiquement ça va être à la rythmique 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus rapide, mais travailler déjà à cette vitesse-là.